Comment choisir ton maître de Reiki C'est une question que vous êtes nombreux à me poser, et c'est pas facile pour moi d'y répondre, parce que je suis peut-être pas la mieux placée aujourd'hui, même si je me suis posé la question il y a euh, 16 ans, au moment où je tourne cette vidéo. Alors, je vais te donner une réponse très importante, je vais te la donner à la fin de cette vidéo, parce qu'il y en a d'autres à se poser, mais avant ça, euh, je pourrais te dire qu'un critère, ça pourrait être par exemple de choisir une femme, non, bien sûr, je déconne. Pour moi, déjà, intéresse-toi au contenu de ce qui t'est proposé euh, dans la formation. Quel est le contenu de ce qu'on te propose Est-ce que tu vas avoir des informations, des enseignements sur les chakras, par exemple, sur euh, la manière de donner du Reiki dans les chakras, d'équilibrer tes chakras avec le Reiki Est-ce que on va t'expliquer euh, comment t'enraciner et t'ancrer, ce qui est absolument essentiel pour pouvoir faire du Reiki et Je dis toujours que pour Pouvoir monter un immeuble haut, ils font des fondations solides et profondes. Donc est-ce qu'on va te montrer ça Est-ce qu'on va te montrer des respirations qui te permettent euh, d'augmenter ton taux vibratoire et d'élever plan, plans, les plans de conscience dans lesquels tu, tu navigues Ça c'est sur le contenu. Alors je te laisse euh, faire ton avis. Une autre question qui me paraît importante à se poser, c'est est-ce que j'obtiens justement toutes les réponses à toutes mes questions Alors, on se pose souvent plein de questions avant le, le stage de, de formation Reiki, et c'est normal d'avoir toutes les informations qui te sont données par ton maître Reiki. Euh, si tu n'as pas toutes les réponses à tes questions, moi je dis que c'est un warning est-ce que la personne est suffisamment disponible pour te répondre Et est-ce que les réponses que tu obtiens sont claires Et est-ce que tu comprends tout Ensuite, est-ce que tu peux poser toutes tes questions pendant le stage Et est-ce que tu vas obtenir des réponses à tes questions après le stage Oui, qu'est-ce qui se passe après le stage de formation d'initiation au Reiki En fait, quand on est dans le move euh, et qu'on est dans le stage, on prend beaucoup d'informations, surtout si le contenu est dense, et euh, quand on prend beaucoup d'informations comme ça, on ne se pose pas toujours les questions, et puis il y a des choses qu'on va oublier, il y a des choses qu'on va peut-être pas comprendre tout à fait euh, euh, correctement, sur lesquelles on va s'interroger après le stage. Euh, et puis on va se les poser quand on va commencer à poser les mains euh, sur une personne, en se disant « Est-ce que je fais bien Est-ce que c'est bien comme ça Est-ce que je ne me suis pas trompée ?» etc, etc. Et ça, c'est normal, c'est Ok, de se poser ces questions, et c'est même bien de se les poser. Alors, est-ce que tu vas pouvoir continuer à joindre ton maître de Reiki pour obtenir des réponses à ces questions C'est une question que je me poserais si aujourd'hui, euh, j'avais à choisir un maître de Reiki. Pourquoi Parce que je suis extrêmement étonnée par le nombre de questions que me posent certaines personnes qui ne sont pas mes élèves. J'y réponds bien volontiers, et euh, j'ai toujours plaisir à le faire, mais je m'interroge quand même. Alors, toujours une autre question à se poser sur le après le stage. Est-ce que tu vas avoir la possibilité de revenir au stage suivant au niveau auquel tu es arrivé C'est une possibilité que m'a donnée Stéphane de Nera, mon maître de Reiki, et c'est une chouette possibilité. C'est une chouette possibilité pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça te permet de réviser. Tu peux revenir... Euh, chez Stéphane, comme chez moi d'ailleurs, j'ai mis ça en place chez moi aussi, tu peux revenir à tous les stages de Reiki jusqu'au niveau auquel tu es déjà initié. C'est gratuit. Et c'est bien. Donc tu vas pouvoir réviser des choses, approfondir des points qui te paraissaient peut-être un petit peu obscurs. Ça c'est une chose. Mais l'autre chose aussi, c'est que tout mal que je te souhaite avec le Reiki, c'est que tu vas évoluer. Et qu'en évoluant, quand ton, tu reçois un premier enseignement, alors que tu es à ce stade-là, tu vas l'entendre d'une certaine manière. Maintenant, si tu changes de niveau, de plan vibratoire, vraiment, que tu évolues, et c'est vraiment ce que je te souhaite avec le Reiki, et ce qui doit se produire avec le Reiki, le même enseignement qu'on t'a donné, tu vas le comprendre, tu vas le recevoir d'une manière différente, et du coup, ça enrichit l'enseignement, ça enrichit la transmission. Une autre question que je me poserais, c'est quelle est la lignée de ce maître enseignant de Reiki Alors la lignée, c'est quoi La lignée, c'est la manière dont le Reiki est arrivé jusqu'à nous depuis Mikao Zui. Vous savez que Mikao a redécouvert le Reiki au début du XXe siècle, il ne l'a pas inventé, il l'a redécouvert. Le Reiki, c'est l'énergie vie, c'est l'énergie vitale, heureusement qu'il ne l'a pas inventé. Mais euh, il l'a codifié et il a codifié la manière de s'en servir. Donc la façon... Euh, dont le Reiki arrive jusqu'à ton maître enseignant de Reiki, est une indication. Il y a aujourd'hui plus de 300 sortes de Reiki dans le monde. Il y a du Reiki Usui, par exemple, celui que j'enseigne. On parle beaucoup de Reiki Karuna aussi. Et puis, il y a plein d'autres sortes de Reiki. Euh, il y a du Reiki machin, truc bidule. Ben bah oui, parce que le Reiki est enseigné par des hommes et des femmes. Puis qu'il y en a certains qui prennent un petit peu de gonflage dans leurs chevilles. Donc, ils aiment bien laisser leur nom à côté du Reiki, qu'ils ont un petit peu bougé, un petit peu euh, amendé. Moi, je trouve que, perso, j'enseigne que le Reiki Usui. Euh, je suis maître de Reiki depuis 2008. Depuis 2008, j'ai eu affaire à des cas euh, nombreux, parfois très difficiles, parfois engageant la vie de la personne. Et je ne me suis jamais trouvé en peine de pouvoir le faire avec ce que j'avais reçu euh, dans le Reiki Usui. Donc ça me suffit, j'ai pas envie d'aller vers le Reiki Karuna ou vers le Lauchi ou d'autres manières de, de soins énergétiques, ce que j'ai me suffit et euh, ne je n'ai jamais été prise en défaut avec ça, donc j'ai pas de raison d'aller plus loin. Euh, je pense aussi, enfin bref, ça je le dis pas. Alors, une autre question que je me poserais, c'est quel diplôme a la personne Est-ce qu'elle a suivi une formation certifiante mmh. À ma connaissance, en France, il n'existe pas de formation certifiante, malgré ce que disent certaines écoles. Tu peux avoir un certificat euh, de Reiki, et c'est ce que je te donne à la fin des formations de Reiki, mais tu ne peux pas être diplômé, certifié par un diplôme reconnu par l'État. D'ailleurs, la Fédération de Reiki Usui, à laquelle j'appartiens, est en train de travailler sur ce sujet. Mais euh, je sais aussi qu'il y a des formations, je crois qu'il y a des formations certifiantes dans d'autres pays, par exemple, comme la Suisse. Une autre question, c'est comment ton maître de Reiki respecte la législation du pays dans lequel il est installé. Est-ce que euh, c'est bien un praticien professionnel Est-ce qu'il est bien inscrit au registre du commerce en France Et euh, est-ce qu'il fait ça plutôt euh, sous le manteau, à la petite semaine Bon, voilà, ça va te donner des indications. Ensuite, quelque chose qui me paraît important, c'est d'essayer de voir quelle est la réputation de cet enseignant de Reiki. Tu peux le voir, tu peux le savoir, bien entendu, si on te le recommande, c'est la manière la plus efficace euh, de, de savoir la qualité de cet enseignant de Reiki et de l'enseignement que tu vas recevoir. Mais euh, tu peux aussi aller voir des avis, par exemple euh, sur les médias sociaux, Facebook ou LinkedIn, tu peux aussi aller voir des avis sur Google euh, qui sont intéressants. Euh, attention, s'il y a un ou deux avis qui sont tous avec cinq étoiles, euh, est-ce que c'est des vrais avis c'est la question que je me poserai. Ensuite, une question pour moi essentielle, est-ce que tu te sens libre avec ce que te propose le maître enseignant de Reiki Pour moi, le Reiki, c'est la liberté, c'est la liberté et cette liberté est l'indissociable de ton apprentissage. Oui, je sais, il y a des dérives sectaires dans le Reiki, on ne va pas se voiler la face. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui prennent euh, et euh, il y a des dérives sectaires. Donc il faut faire attention. Si tu ne te sens pas libre, si tu te sens pas libre de faire ton premier degré et de t'arrêter, ou de faire ton premier, ton deuxième, ton troisième, ton quatrième degré le plus rapidement possible, si, tu as pas, si on ne te dit pas qu'après ton premier degré, tu peux faire ce que tu veux, tu es initié au Reiki à vie, même si tu ne fais pas de Reiki pendant 25 ans, tu appelles le Reiki, il est là, tu poses les mains, tu donnes du Reiki. Donc c'est la liberté, c'est la liberté d'aller jusqu'au niveau que tu souhaites ou pas. Et c'est aussi la liberté de pouvoir changer de maître de Reiki. Pour moi, c'est très important que tu saches que tu peux changer de maître de Reiki. Il y a aussi la liberté de croire ou de ne pas croire. Oui, Mikao Zui était un moine bouddhiste. Non, personne ne m'a jamais demandé... De pratiquer le bouddhisme. Oui, je trouve qu'il y a des choses très intéressantes dans le bouddhisme. Non, je ne suis pas bouddhiste. Et oui, lors de mes formations Reiki, il y a euh, avec nous euh, des personnes ou euh, des êtres divins euh, du genre euh, Jésus-Christ, la Vierge Marie. Euh, il y a l'esprit de la forêt aussi. J'aime bien lui demander de venir. Et il y a etc. Donc, si tu veux. C'est très important que tu saches que dans le Reiki, il n'y a pas besoin de croire à quoi que ce soit, euh, d'avoir une religion quelconque. J'ai initié des personnes de plein de religions, euh, des, des catholiques, des protestants, des israélites, des personnes musulmanes, euh, des personnes qui ne croient à rien, et c'est OK. Et si on te demande de croire à quelque chose, hmm, signal d'alarme. Il y a d'autres informations, je te les donne dans un article de blog que je te, dont je te je mets les infos juste en dessous pour y accéder. Mais pour moi, la, la question la plus importante à se poser, c'est est-ce que j'ai envie d'aller vraiment vers cette personne Est-ce que le fait de m'inscrire à ce stage de Reiki me déclenche de l'enthousiasme ou bien est-ce que, au contraire, j'y vais plutôt euh, à reculons et parce que j'ai l'impression de ne pas pouvoir faire autrement Ça, c'est des indications que te donne ton intuition. Et désolé, mais pour moi, le meilleur indicateur que tu puisses avoir pour choisir ton maître Reiki, c'est ton intuition. Voilà euh, J'espère que cette vidéo t'aura aidé à faire ton choix. Je suis curieuse de savoir, toi, comment tu as choisi ou tu veux choisir ton maître qui, Quels sont les critères qui sont importants pour toi Je t'invite à les mettre juste en dessous, ça aidera tout le monde. Moi, je te donne en attendant rendez-vous pour une prochaine vidéo dans une quinzaine de dos. Et je te souhaite une très très bonne journée. A bientôt, ciao